Actuellement, aux confins de mon confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, laissez un message après le bip. Australie, jour 47 depuis les premières mesures, et toujours autant de bidoches. Au minimum 4 jours de sport par semaine, optimisation de son temps en prenant soin de soi. Personnellement, je ne me sens pas enfermée ici. Euh, certes, la vie elle est limitée, mais pour autant j'ai le sentiment de pouvoir quand même prendre le soleil, merci le jardin de pouvoir me dégourdir les jambes avec les enfants, dans les parcs, etc. Notre confinement est plus pour le moment préventif que curatif, en espérant pouvoir voyager bientôt, ce qui était le but de notre voyage. Courage à vous qui êtes fortement touchés, et vous êtes dans nos pensées. Au confin de mon confinement, je remarque que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il ne sert à rien de se précipiter si on est sage et prévoyant. Toute chose demande du temps. Il faut s'y consacrer autant que nécessaire et non sous-estimer une tâche et la faire tardivement à la hâte. Mais qu'ai-je fait durant toutes ces années de courses effrénées Des enfants, 1, 2, 3, puis 4, qui sont devenus si grands que je n'ai pas vu le temps passer. Des histoires d'amour qui finissent mal en général et dont je n'ai pas su apprécier les moments en préparant le temps. Des amis qui sont toujours présents, et n'ont pas le temps de prendre le temps de la rencontre. Des amis qui sont pour toujours partis sans avoir eu le temps de leur dire combien je les aimais. Des accidents de la vie si brutaux que pour les oublier j'ai tout fait pour ne pas voir le temps passer. Un jardin qui demande du temps et que je fais en regardant les heures qui défilent sans prendre le temps véritable. Des livres qui s'entassent et que je lis quand j'en ai le temps. Ce confinement m'a permis de retrouver cette sensation que j'éprouvais lorsque j'étais enfant. Le temps passe si doucement. J'avais oublié totalement occulter cette douce sensation d'avoir devant soi l'infini du temps, du temps pour un temps, celui du confinement. Bonjour mes amis. Bon, je vais vous parler de mon confinement. Je trouve que... Le confinement est une grande expérience qui me donne beaucoup plus de participer aux tasses ménagères. C'est cool car ces moments-là, on profite plus souvent de sa famille. Moi, je le vis plutôt bien et j'ai la chance de vivre dans une grande famille avec mes parents, mes soeurs, mes frères. Habituellement, je m'entraîne sur la petite route qui passe devant chez moi car je vis dans un petit village où il y a très peu de voitures qui passent. Maintenant, mes parents nous disent qu'il ne faut pas aller sur la route. À chaque fois qu'on doit sortir, il faut mettre un masque pour se protéger du Covid. Bon, étant donné que je ne peux plus aller dispenser du cours de PS dans mon école, je passe mes journées à aider mes parents à la maison. Mes collègues et moi avons créé un groupe WhatsApp pour garder le contact. Mais le plus dur, c'est de pouvoir sortir en mettant un masque sur le nez. Et de ne pas avoir le contact physique avec ses amis. Et ce n'est pas pareil avec mon père. Nous avons créé une salutation de quarantaine. J'ai hâte que les cours reprennent. Bon courage à tous, bon confinement et bon ennui à tous. Merci.